Nous arrivons à Orly 1 2 3. Si vous descendez, assurez-vous de ne rien oublier à bord. Bon voyage et à bientôt sur Orlyval. Les voyageurs à destination d'Orly 4 sont invités à rester à bord. We're arriving at Orly 1 2 3. If you get off here, make sure to collect all your belongings. Bon voyage. We look forward to seeing you again soon on Orlyval. Passengers to Orly 4, please stay on the train. Estamos llegando a Orly 123. Si salen aquí, asegúrense de recoger todo su equipaje. Buen viaje y hasta pronto a bordo de Orlyval. Viajeros con destino a Orly 4, permanezcan a bordo.